sommes avec Marc-André Étier, professeur à l'Université de Montréal. Euh, Marc-André, tu as beaucoup travaillé en éducation à la citoyenneté, sur la pensée historienne, mais récemment, c'est le jeu sérieux qui a retenu ton attention. En fait, qu'est-ce que le jeu sérieux d'abord? Bon, ben, tout d'abord, il faut dire que, comme tu l'as dit, c'est relativement nouveau dans mon expérience de prof de travailler là-dessus. Ma recherche porte à l'origine, pas sur ça. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai une définition qui est la meilleure, mais celle qui me convient pour faire le travail que je fais, elle me suffit amplement, en tout cas. cest de dire d'abord, avant tout, qu'un jeu sérieux, ben on y va avec les mots, hein. c'est un jeu. C'est ludique, mais c'est pour apprendre. Il y a un but qui est sérieux, qui est important. Et un des exemples les meilleurs de cela à mon avis, c'est peut-être celui... En tout cas, des plus connus, des simulateurs de vol, où là, on a à faire quelque chose qui est très sérieux, qui est très important. On veut réussir parce qu'il y a des vies en jeu, mais euh, on veut donc être un bon pilote. On peut s'amuser, mais le but n'est pas d'abord de s'amuser, quand c'est un, évidemment une simulation de vol pour apprendre à devenir pilote. Ça peut être autre chose, ça peut être juste un jeu, mais si le but est d'apprendre, bien, le moyen est euh, le meilleur. On prend le meilleur moyen possible, dans ce cas-ci, ce sera un jeu. Donc, le jeu sérieux, c'est pour apprendre, en tout cas à l'école. As réalisé récemment une expérience assez intéressante dans plusieurs classes du Québec, en fait avec le jeu Origine d'Ubisoft. Il faut dire que Ubisoft a proposé une espèce de scénario plus pédagogique là, à l'intérieur. Euh, justement, d'Alexandrie et du Caire. Donc, c'est quoi les résultats de cette étude-là? Oui. Bien, effectivement, c'est une étude qui est intéressante, qu'on a menée euh, l'automne euh, 2017. Et ça se passait dans neuf écoles de la région du Grand Montréal. On a euh, rassemblé des élèves, 40 élèves par école, qu'on a divisé en deux groupes, euh, tiré au hasard, un groupe qui avait un enseignement traditionnel et un groupe qui avait un enseignement avec le mode découverte qui est en effet euh, produit par Ubisoft en lien avec un jeu vidéo qui existe déjà, mais cette fois dépourvu de violence et associé simplement à un parcours de découverte dans différents points d'attraction de ce jeu-là, dont les bibliothèques d'Alexandrie. Or, nous avons pris les bibliothèques d'Alexandrie comme objet euh, d'enseignement. La moitié qui avait un prof traditionnel recevait un cours de 12 minutes et l'autre moitié faisait le parcours par elle-même durant 12 minutes aussi. Si Alexandre a estimé le site idéal pour sa grande cité, il posait néanmoins de nombreux problèmes. L'accès était extrêmement difficile lors des tempêtes, les marais voisins étaient malsains et le sol calcaire ne convenait guère aux cultures. Mais influencé par son mentor Aristote, Alexandre comprit que la véritable valeur de ce lieu était son emplacement stratégique. Pour voir la différence d'apprentissage, on a fait d'abord un pré-test avec une série de questions qui portaient sur cet objet-là spécifiquement. Et on a reposé les mêmes questions au bout des 12 minutes à tous les élèves pour voir donc l'écart entre l'avant et l'après, puis entre le groupe test et le groupe témoin. Et le résultat, bien c'est ce qui est intéressant, c'est que euh, tous ont appris. On est passé d'une vingtaine de pourcents euh, de taux de bonne réponse à 40 à 50 de taux de bonne réponse. Il y avait par contre des différences entre les deux types de groupes. Le groupe qui avait l'enseignement magistral traditionnel et le groupe qui avait l'enseignement euh, non traditionnel n'ont pas réussi de la même façon. Ceux qui, ils ont tous réussi mieux, je le répète, mais ceux qui avaient le groupe, euh, euh, ceux qui ont fait le tour guidé, sont passés de 22 à 44 donc, ils ont presque doublé leur taux de, leur, leur taux de succès. Et euh, ceux qui avaient le prof sont passés de 23 ou de 22 aussi à 53 Donc, ils ont augmenté davantage le taux de bonne réponse. Leur score était meilleur après que les autres. Mais les deux ont appris. Mm -hmm. C'est intéressant de voir ça. Tout à fait. Puis En fait, c'est peut-être parce que le prof, dans le fond, a plus ciblé les apprentissages, tandis que dans le jeu comme tel, les élèves avaient plus à découvrir l'information, donc c'est peut-être moins explicite comme enseignement. Justement, par rapport au jeu, euh, il y a ce caractère-là dans les jeux qui est la découverte, l'aventure, l'enquête, euh, donc des, cho des, des choses où on peut travailler autre chose, dans le fond, que la... La, la, les connaissances déclaratives. Est-ce que, justement, cet aspect-là, enquête, peut amener l'élève à développer des compétences ou quelque chose qui se rapproche à la méthode historique, par exemple? Oui, ouais, c'est une bonne question. En fait, en effet, notre recherche a juste montré qu'on pouvait apprendre des, des choses qui sont liées à des connaissances déclaratives. Tout le reste, on ne l'a pas mesuré. On ne sait pas combien de temps ça dure. Donc, tout l'aspect réflexion est mis de côté et on voudrait le développer davantage. Puis, on voit que ça se fait. Il y a des profs, Frédéric Hiel, par exemple, fait avec ses élèves un travail sur Unity qui est un autre jeu euh, de la même série, Assassin's Creed, où il ne il fait pas jouer les élèves à Assassin's Creed. Il leur fait réfléchir au débat qu'il y a eu à propos de ce jeu-là, parce qu'on s'en rappellera, il y a une coupe d'années, il y avait un grand débat en France à l'occasion des élections présidentielles qui s'en venait, euh, à propos de la révolution, comme elle était dépeinte dans le jeu. Et donc, les gens disaient « c'est récupéré, c'est transformé », d'autres euh, disaient « ben là, vous, en, vous exagérez ». Bref, il y avait un débat. Et il les fait travailler là-dessus sur le débat, mais à partir des sources d'époque. Les sources qui elles-mêmes sont contradictoires. Donc, il y a plusieurs épaisseurs de réflexion là-dedans et ça marche. Les élèves, en tout cas, euh, on n'a pas mesuré avec d'autres, il y aurait un autre enseignement, mais les élèves avec ce cours-là, cette façon d'enseigner-là, ont appris et ont développé leur pensée critique davantage. Donc, on peut le faire. Puis, il y a une forme d'enquête là-dedans qui est un effet très motivant, puis qui est aussi associée à ce qui est vraiment l'histoire, dans le fond. C'est d'abord une enquête. Alors là, ils font cela. Dans plusieurs classes de des commissions scolaires, Marguerite Bourgeois, euh, des, de l'énergie et des découvreurs, euh, les élèves ont utilisé Minecraft pour recréer les sociétés à l'étude dans l'univers social. Euh, bon, Minecraft, c'est un jeu de construction, mais fondamentalement, ça reste pour les élèves un jeu. Euh, c'est quoi l'intérêt de ce type de jeu-là? Ouais. Bien, l'intérêt pour cette, en tout cas, euh, tâche particulière qui leur a été donnée, c'était qu'il s'agissait d'un vrai problème. Il devait résoudre un problème réel, qui était celui d'une reconstruction, euh, dans le fond, d'une un, pièce d'architecture. De la Nouvelle-France. Et, et ce faisant, il devait réfléchir, il devait, s il devait apprendre, savoir ce que c'était et le reproduire. Donc, il y avait quelque chose de réel à faire. Ils l'ont fait avec beaucoup de sérieux. Donc, on voit que c'est intéressant, que ça fonctionnait, des apprentissages. En même temps, les profs euh, qui ont été interviewés après disaient bien, il fallait être vraiment aux aguets pour que les élèves ne soient pas euh, distraits par le jeu lui-même parce que cette euh, possibilité-là, c'est un jeu, comme tu l'as dit tantôt, c'est intéressant et donc on peut vouloir jouer plutôt que d'apprendre. Euh, ce n'est pas toujours. Opposé, mais parfois, seuls les. Donc, euh, il faut s'assurer que les élèves restent à la tâche, qu'ils comprennent bien le sens d'activité aussi, parce que le but, c'est un peu ça, c'est qu'il y ait du sens et de signifiant. Si ça devient juste une tâche, un pansomme, une tâche plate, c'est pas mieux. Donc, on veut qu'ils voient que c'est une vraie tâche, qu'ils l'amènent jusqu'au bout. Et pour ça, il faut la comprendre nous-mêmes comme enseignants et voir où on veut aller avec ça, quels sont nos objectifs pour bien organiser euh, tout le dispositif, puis s'y tenir aussi. Euh, donc, c'est semble-t-il ce qui s'est passé avec cette tâche-là. D'après, je n'ai pas mené l'enquête, c'est des collègues qui l'ont menée et puis j'ai lu les, les résultats. Euh, C'était assez intéressant. Ils disaient, ont été sérieux, ont appris. Euh, mais ça prend du temps et ça prend une formation de la part de l'enseignant qui doit comprendre ce qu'il fait. Euh, ça a l'air simple comme ça, mais ouais. ce n'est pas. On sous-estime des fois la difficulté des choses. Donc, un aspect coût-bénéfice, dans le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait une tâche réelle. Puis, bon, l'aspect jeu, bien, il faut qu'il trouve véritablement sa place dans l'espèce d'intention pédagogique que le prof a là, ça. par rapport à ça. C'est le bon moyen pour atteindre la fin qu'on se donne. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire euh, dans le domaine, dans la part réelle des jeux en éducation. Puis, bon… Euh, ce qui est vrai, en fait, euh, d'ici là, c'est qu'on peut apprendre et jouer à l'école, ça c'est certain encore. Donc, euh, merci Marc-André. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'Univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.